Bonjour mes chers élèves de C1, deuxième année primaire. Je vous présente votre cahier d'activités, la promo. Je vous propose pour aujourd'hui quelques activités d'orthographe. Allons-y, on va découvrir ensemble euh, les activités d'aujourd'hui. Voici l'orthographe. Vous pouvez consulter votre manuel, page 33. Alors, ouvrez, s'il vous plaît, votre cahier d'activité, la page, à la page 18. Ici, c'est l'orthographe, c'est le son 1. Alors, le son 1, s'écrit quatre euh, façons. Regardons ici. Voilà. Euh, par exemple, le maman. Encore, chambre et ton. Alors, il y a quatre façons d'écrire le son. Attention, devant les lettres M et B et P, on écrit en ou en avec M, euh, chambre, ton, en ménager. Alors, classe les mots dans le tableau. Alors, euh, c'est vraiment facile. Il suffit de voir uniquement ces quatre façons euh, du son en. Alors, le ton, un tambour, un gendarme, une orange, une lampe, une pendule, une amande, la tempête. Alors, tu vas lire les mots et classer les dans le, dans le tableau. Ici, ordonne les laisser là pour créer des mots. Ça veut dire mettre en ordre les élèves pour créer des mots. Euh, pantalon, oui. Euh, mandarine, oui. Euh, éléphant, oui. Clémentine, oui. Euh, pansement, oui. Euh, médicament, c'est très bien. Dans chaque liste se cache un mot dans lequel on n'entend pas le son, on barle. Alors, euh, c'est banane. C'est banane ici. Banane. Euh, ici, c'est camarade. Oui, camarade Ici, c'est menu. Oui. Et ici, c'est premier. Voilà. Alors, il y a banane. Regardons ici, même il y a la lettre, il y a, le, il y a les lettres AN, mais ça ne se pas en, on dit banane. Même exemple ici, camarade, camarade, même exemple ici, c'est menu, même ici c'est premier. Alors complète par en ou en. on sait déjà que M, on doit mettre devant P ou B ou M. Uh, exemple ici, euh, je cherche oui, là. un lampadaire. Un lampadaire avec AM. Une ambulance avec AM. Une chambre avec AM. Et ambulance ici avec AN, d'accord Et pour les, autres, pour les autres mots avec AN. Par exemple, un enfant, AN. Une maman avec un N. Une chanson. Euh, un marchand. Une antenne. Voilà. Une ambulance, surtout ici. Ambulance avec un N. Un vendredi. Anne. Une enquête avec un N. Le mois de novembre avec OM, Novembre. Et de décembre avec OM. Novembre. Novembre avec OM et décembre avec OM aussi. Et l'emporte avec OM. Un tremblement avec OM. Et le deuxième avec OM. La rentrée avec ON. Un emboutillage avec OM. Lentement avec ON. Et l'autre avec EM. Mais ne se prononce pas. Lentement. Lentement. Lentement. Alors, euh, on vient de faire des exercices d'orthographe, page 18, leçon 1, avec ces quatre façons. À la prochaine vidéo.